Bonjour et bienvenue sur ZenZone Télé, la chaîne télé santé forme, bien-être, mais surtout médecine douce, sur laquelle vous êtes définitivement bien. C'est officiel aujourd'hui dans l'interview thérapeute. J'ai le plaisir de recevoir Ophélie Kaeva, Ophélie qui est installée depuis 2018 au bord sur Arise, dans le 09, à proximité de Toulouse, de Foix et de Saint-Giron. Bonjour Ophélie. Bonjour. <rire> Alors. Ophélie Caeva, après euh, des études en psychologie, vous vous dirigez vers la thérapie avec non pas une, mais deux formations. Que s'est-il passé pour vous et pourquoi Et surtout, pourquoi deux formations Oui, euh, <rire> euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de mes études de psychologie, j'ai commencé donc à travailler avec des enfants autistes. Et déjà à ce moment-là, j'utilisais beaucoup bah, le jeu dans la, dans la relation aux enfants et les médiums artistiques. Donc euh, et en parallèle dans ma vie, j'ai rencontré une art thérapeute. Donc j'ai découvert euh, l'art thérapie euh, directement euh, dans mon parcours intime. Et ça m'a tellement touchée, <rire> tout ce qui s'est transformé en moi par ce travail avec cette art thérapeute. En plus j'avais l'habitude déjà d'utiliser les outils artistiques et avec les enfants et pour moi j'avais remarqué que la danse les collages aussi transformaient mes énergies m'aider vraiment à changer mes émotions donc ce qui s'est passé c'est que au bout d'un de, de, certain temps de travail avec cet art thérapeute ça a vraiment nourri mon, ma conviction que je voulais ramener concrètement ces outils artistiques dans mon travail de thérapeute et donc j'ai commencé euh, cette première formation parce qu'au départ, quand j'ai cherché les formations euh, dans lesquelles m'engager, il y en a une qui m'a parlé et c'était celle-là, la, la première, la méthode Nicole Veil. Je me suis rendu compte après coup que c'était celle qu'avait fait l'art thérapeute que j'avais suivi. Et pendant mon parcours de formation euh, de cette méthode euh, Nicole Veil, moi je continuais donc, euh, à danser pour moi. Et, je, et dans les milieux en fait, de, de la danse et notamment de la danse euh, plus libre, c'est-à-dire euh, des danses qui vont travailler aussi à vraiment l'écoute du corps, aller avec ce que le corps veut faire, avec l'intelligence du corps, et pas forcément chercher à le formater dans un sens particulier. J'ai découvert cette méthode du Life Art Process. Alors, on va y venir. Et... On va y... Ophélie, voilà. un mot quand même sur la particularité de la méthode Nicole Veil que je ne connais pas. OK. Euh... Alors, les deux, les deux formations, en fait, elles sont très complémentaires et elles travaillent avec pas mal d'outils similaires et en même temps elles, sont, elles ont chacune leur différence. La méthode nicole Veil, -Vale, c'est vraiment une approche de psychothérapie qui va utiliser comme grande base le dessin les yeux fermés. Euh, alors le dessin les yeux fermés, c'est une, une technique très précise et assez magique, je dirais, qui est utilisée surtout pour les adultes. Les enfants n'ont pas forcément en avoir besoin. Mmh mais pour les adultes, parce que ça va permettre de, en fait, de faire euh, euh, s'effondrer, s'effriter les barrières entre conscient et inconscient, et donc d'aider à refaire jaillir en fait, des, des émotions, des souvenirs, des images du passé ou des images qui avaient été refoulées, euh, les aider à les faire ressortir, parce que justement, c'est grâce à elle qu'on va pouvoir aller travailler sur les blessures du passé, sur les blocages du présent. Euh, ce qui se passe en général, c'est que en grandissant, on, voilà, on rencontre des blocages, des résistances dans, dans nos vies pour manifester ce qu'on a envie de manifester. Et souvent, c'est relié à des blessures de l'enfance, voire de vie antérieure ou de nos lignées. Et euh, en fait, ces, ces résistances, au départ, ça a été comme des gardiens, des protecteurs qui nous ont aidés à avancer dans notre vie, malgré la blessure, malgré les traumas, malgré les peurs. Mais au bout d'un moment, il arrive que ces gardiens, en fait, ils ne font plus que nous bloquer et ils nous empêchent à avancer dans nos vies. Donc, il y a un moment où c'est vraiment le moment d'oser plonger, d'oser aller les voir et euh, oser, quelque part, euh, les laisser s'exprimer pour pouvoir justement pleinement leur dire au revoir, c'est bon, merci, mais maintenant je suis prêt à lâcher ce gardien pour pouvoir ouvrir de nouveaux possibles dans ma vie. Et donc, en l'occurrence, euh, soulever ces résistances et ces blocages dans mon présent. Donc la méthode Nicole Veil, elle va, elle va se baser beaucoup sur, sur ce, ce dessin, euh, ce dessin qu'on va faire les yeux fermés, pour aller contacter tous ça, tout ces, toutes ces mémoires, toutes ces images refoulées, pour pouvoir nous aider à les faire ressortir les transformer et du coup ouvrir des nouveaux chemins en nous en fait, aider à transformer ces schémas et ouvrir des nouveaux possibles. C'est une méthode qui euh, va évidemment en parallèle utiliser aussi euh, le mouvement, la musique, la voix et ça c'est le thérapeute qui va sentir en fait euh, à quel moment en fait, je propose, euh, Voilà, là on passe du dessin à… Juste euh, parler, à passer dans le mouvement, à passer dans la musique. Voilà, c'est euh, l'intuition qui va guider un peu quel est le médium idéal là pour aider la personne avec ce qu'elle est en train de, de vivre et de partager. Euh, quel est le, le, le pas supplémentaire pour l'accompagner dans son processus de transformation Alors, Quel est l'apport quel est, euh, euh, supplémentaire de l'outil Life Art Process alors, euh, le Life art Process, ce qui est différent, c'est que ça vient... Il y a des parallèles dans les médiums qui sont proposés, il y a beaucoup, il y a beaucoup de, de parallèles d'ailleurs, mais ce qui est différent, c'est vraiment que ça vient à la base d'une grande danseuse américaine, donc là, il y a une grande base du mouvement, vraiment, et de... qu'à travers le mouvement, justement, euh, et laisser le corps vivre le mouvement qu'il a envie, on remet de la circulation, donc c'est pareil, on va chercher à faire bouger en fait ce qui, ce qui bloquait les, les nœuds euh, énergétiques, mais les nœuds psychiques aussi dans le corps à travers le mouvement. Et cette méthode, elle a été créée par cette femme, cette danseuse et sa fille. Et sa fille, elle a ramené, euh, euh, elle a ramené un peu comme une forme de, de bibliothèque de l'histoire des parties du corps en fait. Chaque partie du corps aussi renvoie à des intentions particulières par exemple, la colonne vertébrale, c'est ma posture dans la vie. Et euh, quand on se concentre sur une partie du corps en particulier, on peut aller travailler justement une intention, une thématique particulière, et décrypter un peu, euh, voilà, ce qui, ce qui s'exprime, ce que le corps veut exprimer. Et, et cette méthode, elle va aussi utiliser en parallèle le du mouvement, le dessin, l'écriture. Et cette méthode, elle est à mi-chemin entre un, une volonté d'accompagner pareil à remuer un peu le, les, les mémoires et les blocages à l'intérieur pour que ça puisse sortir et, et, et circuler plus. Et euh, passer dans la dimension créative aussi. C'est comment je peux jouer avec cette histoire, la malaxer et créer quelque chose de nouveau. Euh, moi, en fait, ces méthodes, on peut les utiliser... Euh, c'est séparément sa ou vous les, vous les utilisez voilà. séparément ou en fait, vous les mixez Oui, on va dire qu'il y a des moments où, où, où les deux peuvent m'inspirer, mais moi, quand en accompagnement individuel, j'utilise beaucoup plus la méthode nicole Veil. donc avec cette grande base du, du dessin, les yeux fermés, qui va nous permettre de connecter toutes ces, toutes ces dimensions dans, dans l'inconscient. En fait, et, euh, et en atelier collectif, j'utilise beaucoup plus l'approche Life Art Process, aussi parce qu'en atelier, en atelier collectif, c'est moi qui vais mettre une thématique. Donc, je crée comme tout un voyage avec une direction où vers laquelle j'amène les gens. Alors qu'en accompagnement individuel, c'est vraiment la personne qui vient, elle, avec sa thématique, sa problématique, donc la direction, et je, et je la suis et je l'accompagne. Voilà. D'accord. Alors, vous dites avoir suivi euh, un long parcours spirituel et chamanique. Je voudrais en savoir plus. Oui. Alors, euh, euh, le chemin spirituel, pour moi, il est depuis petite. Euh, apparemment, j'étais un peu l'extraterrestre de la famille. J'avais enfin, cette connexion avec, euh, j'allais dire Dieu, ou en tout cas ce que j'appellerais aujourd'hui une intelligence plus grande au-dessus de nous. Qui nous guide et j'avais toujours ce ressenti que, que ça devait exister avec justement un regard un peu décalé de dire mais il y a plein de choses qui fonctionnent pas pas, pas juste chez les adultes et donc j'avais toujours cette recherche de, de ressentir cette énergie de la trouver euh, donc bon voilà j'ai eu mon petit parcours euh, euh, catholique enfant et après je suis allée euh, j'avais besoin de sortir de ma culture, justement, et puis c'est venu à moi, je suis allée en Asie. J'ai été très inspirée par euh, des, des techniques de méditation qui viennent de Chine, aussi le Qigong, qui est dans ma vie. Et puis, euh, et puis, je suis passée par l'Inde, ensuite. Donc, euh, pareil, le yoga et d'autres types de méditation qui viennent d'Inde. Et effectivement, euh, c'est à partir de 2012-2013, je crois, que la voie amérindienne est arrivée à moi après un voyage en Amérique du Sud et, et depuis chaque, chaque culture on va dire m'a vraiment nourrie et continue à nourrir beaucoup mais aujourd'hui le chemin qui m'anime qui le plus et que je suis le plus c'est les traditions amérindiennes avec les huttes de sudation, des cérémonies voilà et, et ce qui s'est passé c'est que ce chemin aussi, il m'a vraiment soutenu à, à réveiller mes sens, euh, des sens plus subtils qui continuent à s'ouvrir de plus en plus. Ophélie, Et... euh, Gaëva, j'ai pu lire quelque chose qui m'a quand même intrigué. Vous pratiquez un soin appelé « Bénédiction de l'utérus ». Oui, alors j'ai été formée à… Ce soin qui est une forme de rituel par Miranda Gray, en 2013. Et c'est un soin énergétique euh, auquel, au cours duquel la personne qui va donner le soin va se connecter à l'énergie de la déesse, qui est symbolisée par la lune, par la pleine lune. Et en fait, l'énergie de la déesse, c'est euh, cette grande énergie d'amour <rire> comme je disais, quand je parlais de Dieu tout à l'heure, euh, très maternante, qui nous guide et qui existe en chacun, chacune de nous. Donc, ça existe chez les hommes et chez les femmes aussi. Mais c'est comme si on avait des canaux qui nous reliaient à cette grande énergie et qu'ils étaient euh, encrassés. Et que du coup, on, nous n'arrivions pas forcément à ressentir pleinement cette énergie. Et ce soin, ce soin rituel, il va permettre de… En, en faisant descendre l'énergie dans le corps de la personne qui reçoit, de venir désencrasser en fait, ces canaux pour pouvoir vraiment pleinement recevoir et ressentir. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est une forme de rituel aussi, parce que c'est juste un accompagnement pour replacer, reconnaître la personne dans euh, cette dimension de, de cette énergie de, de, de la mère divine. Et... Euh, ce soin, moi je l'ai beaucoup, beaucoup transmis à donc, des femmes euh, qui ont perdu des enfants euh, ou qui voulaient avoir des enfants, qui n'y arrivaient pas. Euh, aussi beaucoup, euh, ça traite aussi beaucoup les femmes qui ont vécu des abus. Euh, ça peut être aussi comme une forme de rituel pour les, lors des premières lunes ou des premiers rapports sexuels. Et ce qui se passe, c'est que... Il y a des, quand on vit des, des traumas justement dans, dans ces zones du, du bassin, du bas-ventre, euh, il y a comme des nœuds énergétiques aussi qui se forment. C est, c est un peu, ça reprend un peu ce que je disais tout à l'heure de, des gardiens, des protections. Dans notre corps, ça crée des nœuds qui vont faire qu on, qu on, comme des portes qui vont faire qu'on ne va pas aller voir derrière, qui vont cacher un peu la douleur. Mais du coup, tout reste là en fait. Et là, pendant ce soin, c'est comme si on faisait descendre de la lumière, qu'on allait souffler cette lumière à travers euh, le corps de la personne qui reçoit. Et comme si on allait mettre un gros spot lumineux là où il y avait le nœud. Et donc, au début, ça peut euh, faire une sensation euh, désagréable ou qui fait peur parce qu'on met de la lumière sur l'ombre qui était là, parce que ce nœud, il cache une ombre derrière. Mais ensuite, ça va refaire tout circuler et du coup, aider à fluidifier ce qui, ne, ce qui ne circulait plus euh, euh, correctement en fait. Alors vous pratiquez la téléconsultation euh, en art thérapie, mais également en soins chamaniques, en soins énergétiques chamaniques. Euh, bah, Dites-nous un petit peu voilà ce que euh, ce que ça peut apporter euh, les soins chamaniques énergétiques et pourquoi euh, les, les gens vous consultent, Ophélie. Alors oui, euh, aujourd'hui je propose des soins énergétiques euh, à dimension chamanique. Ce qui s'est passé aussi c'est que au début j'ai commencé à, à, à donner la, la bénédiction de l'utérus et au fur et à mesure, qui est un soin énergétique, mais qui n'était pas forcément chamanique, mais au fur et à mesure que je l'ai donné, je l'ai transmis et que je marchais mon chemin aussi euh, spirituel personnel, mes sens se sont ouverts. Et donc, j'ai commencé à avoir de plus en plus d'informations, c'est-à-dire que euh, la bénédiction utérus, c'est un protocole particulier à suivre. Mais là, à ce moment-là, moment je commençais à avoir des informations sur « Ah, bah, tiens, là, il faut que tu ailles dans cette partie du corps. Euh, là, il y a quelque chose, il faut que tu ouvres énergétiquement et que tu ailles enlever ça, ou il faut que tu, mettes, euh, il faut que tu déposes cette lumière dans cette zone-là. » Donc, j'avais des images, des infos, euh, d'être de plus en plus guidée. Et il euh, y a aussi le, le son, le langage d'âme, le langage d'âme qui est euh, un langage vibratoire, euh, qui a aussi un sens qui peut être traduit, mais euh, ce qui est le plus important, c'est que les mots qui sont dits envoient des fréquences en fait, dans les, les corps énergétiques de la personne. Et donc aujourd'hui, bah, ça s'est réveillé petit à petit euh, au cours des, des années de mon chemin. Donc aujourd'hui, les soins euh, énergétiques chamaniques que je propose, je vais utiliser beaucoup la voix, le son, euh, les chants, le langage d'âme, le tambour aussi. Et euh, ces soins, euh, je vais toujours me relier à l'énergie de, de la déesse parce que c'est elle qui me, qui me guide, c'est avec, avec cette énergie que je travaille. Mais euh, les gens qui viennent à moi, là ils viennent pour euh, des choses, euh, ils ont une demande bien précise. C'est un peu en complémentaire de l'art-thérapie où on peut aller travailler sur, ok, euh, euh, voir plutôt la dimension énergétique qui bloque à l'intérieur du corps euh, et aller voir comment est-ce que je peux… Parfois, je dis que c'est un peu comme des opérations chirurgicales du subtil. Je vais voir comment je peux euh, plonger à l'intérieur du corps de la personne. Qu'est-ce qu'on peut soulever euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre en lumière Et qu'est-ce qu'on peut… Euh, quel potentiel aussi on peut venir restimuler euh, voilà, à travers l'énergie. Et, et la reliance de l'âme Alors, la reliance de l'homme, <rire> j'adore cette, cette phrase, parce que euh, c'est tout mon travail en fait. Euh, pour moi, euh, je pense qu'on est, on est la plupart des gens euh, sont malades juste parce que, on n'arrive pas à se relier vraiment à notre âme et à laisser notre âme gu guider notre, notre vie. Et du coup, c'est souvent le mental et l'ego qui prend le dessus de la direction de notre vie. Mais lui, il a un radar plus petit, donc il y a plein de choses qu'il n'arrive pas à voir comme potentiel qui est là, comme possible. Il est aussi très dualiste, donc blanc-noir, il y a beaucoup de, de, de peur qu'il a. Et euh, donc, tout mon travail euh, est dans l'accompagnement par l'art-thérapie et dans les soins chamaniques, j'en parle beaucoup en fait. Euh, J'accompagne les gens à revenir se déposer dans leur cœur et trouver le chemin pour vraiment en fait juste se relier à leur âme. Donc, écouter leur âme. Notre âme, elle est toujours là <rire> et elle est toujours disposée à nous guider. Mais après, c'est comment j'arrive à euh, faire le silence en moi, faire l'espace en moi pour juste plonger à l'intérieur et euh, commencer à, à l'écouter, commencer à offrir cet espace pour l'entendre. Puis ensuite, comment j'ose suivre ce qu'elle me dit, qui parfois euh, peut sembler complètement à contre-courant de ce que mon mental dirait, parce que mon mental il est élevé aussi dans cette société avec euh, plein de règles euh, qui ne sont pas forcément pensées en harmonie avec mon cycle intérieur, avec ce que euh, profondément mon, mon âme, mon cœur désire. Et euh, tout mon travail, moi, c'est d'accompagner les gens à oser croire en eux, oser réécouter leur cœur euh, et du coup les rêves de leur cœur et non pas les rêves qui viendraient de, de, de l'extérieur et qu'on qu qu leur aurait créés. Et euh, vraiment s'autoriser à y croire et s'autoriser à se dire « En fait, je suis venue ici juste pour m'amuser à modeler ces rêves-là. » Peut-être qu'en chemin, ils changeront, ils ne seront pas exactement de la même façon que j'avais vu. Mais en tout cas, c'est la direction à prendre. Et, et plus je m'autorise à ça, plus je vais pouvoir justement m'unifier avec mon âme. Parce que mon âme, elle est complètement en soutien de, euh, des élans, des inspirations qui viennent du profond de moi. C'est elle qui, qui me souffle ça. Donc, plus je me relie à elle, plus aussi je reçois une énergie et une guidance du subtil euh, auquel je n'avais pas, pas forcément accès ou que je ne voyais pas quand euh, je ne fais pas l'espace pour pouvoir l'écouter. Et ça, pour moi, c'est un des secrets de, <rire> du, du bonheur et du sens de la vie aussi. <rire> Super. Alors, vous avez une chaîne YouTube naissante. Euh, Parlez-en nous un petit peu. Qu'est-ce que l'on peut trouver sur votre chaîne Alors, oui. Alors, j'ai une chaîne YouTube. Alors, au départ, j'avais ouvert cette chaîne pour parler euh, surtout de l'autisme, parce que en parallèle de mon travail d'art thérapeute et des soins, je, je continue aussi à travailler avec des personnes autistes. Et euh, et au départ, c'était pour ça, c'était pour justement partager une autre vision de l'autisme. Et il y a des liens avec, ce que, avec tout mon travail d'art thérapeute, dans le sens que je soutiens aussi beaucoup les gens à revenir, à s'écouter eux, à ressentir leur cycle intérieur et du coup pouvoir se définir eux. « de Ok, comment je fonctionne moi en fait Qu'est-ce que, qu que j'aime Qu'est-ce qui m'attire ?» Et si j'écoute ça, peut-être que je ne rentre pas du tout dans la norme euh, de santé ou de, de bon fonctionnement qu'on que, qu me dicte. Mais peut-être que c'est intéressant d'écouter ça plutôt que de chercher à rentrer dans la norme. Et peut-être que je ne peux pas faire autrement. Et, voilà. et les autistes, je, je, je travaille vraiment sur changer la vision pour voir qu'en en fait, il y a des cadeaux derrière ces différences-là, derrière les difficultés. Il y a des difficultés, euh, évidemment, euh, à, à travailler et à soutenir. Mais il n'y a pas que euh, des blocages. Et l'autisme, c'est un extrême de l'hypersensibilité. Et moi, la majorité des gens qui viennent à moi, c'est des gens qui sont sur le spectre de l'hypersensibilité et qui se sentent justement euh, pas forcément euh, arriver à rentrer dans cette case. Et certains essayent encore. Et moi, je suis là pour leur dire, non, non, mais peut-être qu'on peut faire différemment, que tu peux trouver ta propre case qui te correspond vraiment. Donc, j'étais partie de l'autisme. Euh, parce que je pense que c'est un extrême mais qui peut avoir un, un impact très fort sur beaucoup de gens et après j'ai fait quelques vidéos évidemment euh, voilà, pendant les confinements pour parler de tous de ces sujets là notamment de revenir à, à, à ses rêves à son âme, de soutenir en fait la vision euh, qui vibre profondément de nous même quand on a l'impression que tout s'effondre à l'extérieur parce que peut-être que c'est la façon dont on peut soutenir une nouvelle création extérieure c'est en écoutant vraiment son cœur et, euh, et en fait depuis quelque temps le, ma chaîne euh, elle n'est pas beaucoup nourrie parce que je me suis concentrée à faire des conférences depuis 2-3 ans je fais des conférences sur l'Académie Nouvelle Vie qui a aussi une chaîne YouTube et c'est eux en fait qui partagent euh, les conférences que, que, que je fais. Eh bien, Ophélie, les conférences feront l'objet peut-être d'une nouvelle interview. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, on adore ça, à partager. Et puis, pour ne rien manquer des prochaines interviews sur ZenZone Télé, abonnez-vous. Ophélie, Kaeva, merci d'avoir accepté notre invitation sur ZenZone Télé. Merci beaucoup, à bientôt.